Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre partie avec euh, les États pontificaux, on a déjà le sud de l'Italie, malheureusement c'est ce qui nous intéressait le moins, on essaye de progresser doucement vers le nord, mais pour l'instant on a un peu beaucoup d'ennemis à affronter, rien que Venise et Gênes ils font un bon poids, il faudrait que je puisse traverser moi, je sais pas comment je vais faire ça comme ça, hop, c'est fait. Oh Vous êtes fous <rire> Comment la, la Hongrie elle a fait Ok bah ils sont en train de mourir et alors Et voilà euh, qui sont beaucoup beaucoup beaucoup trop nombreux pour moi. On va continuer à reculer. Le truc c'est que là ils vont juste me siéger et mes troupes servent pas à grand chose. Hop, on a eu ce plateau. Hop là, un nouveau bateau qui va se faire couler. Euh, nos troupes sont présentes plutôt de l'autre côté Je pense que je... Enfin je sais pas on va voir Hop. On passe On est passé il y a un petit monsieur C'est les hospitaliers Bonjour monsieur les hospitaliers Par contre euh, l'Autriche qu'est-ce qu'il leur a pris De déclarer une guerre euh, Où ils sont aussi nombreux que nous C'est des fous Classé selon les conséquences économiques J'ai moins 10 mois Pillage de nos cités, 9 du cas. C'est intéressant cet outil. Plus 2, pillage de cités étrangères, blablabla. Bla bla. Ok, donc on... on voit en direct euh, les... les malus qu'on a à se faire piller. Hop. Alors on est quand même pas mal. On a réussi à les effrayer les... Les... On les a pas vraiment repoussés Mais ils ont un peu hésité Avant de prendre Rome Ce qui va peut-être... Oh ils se sont pris une claque Les voisins Qu'est-ce qu'on essaie de prendre Istrie Pour eux, pas pour moi évidemment Ah non j'ai plus ma revendication d'ailleurs Allons en Urbino, si jamais il y a juste un petit stack de la Castille oh, oh, oh. Ah je les rattrape pas Maintenant il y a des Vénitiens qui arrivent On va reculer et voilà qui se groupe bon, on va libérer notre province là qui viennent de partir ils vont où exactement ils vont à Naples <rire> genre je suis au milieu Ouah ils ont fait un truc trop bizarre alors un investissement à long terme même si j'aurais bien besoin d'argent en ce moment il y a une bataille là-bas je ne peux pas trop participer on approche du maximum en point militaire. C'est le moment de monter. Euh... J'ai accepté la culture à Splothead quand même. Ouais, c'est une des villes... Non. Ah non c'est des napolitains. J'ai des provinces avec un... Spolet, je sais pas exactement où c'est mais... Y a quoi Y'a 3, 2, 2. 3... C'est de l'autre côté en fait ou Non, c'est pas de l'autre côté. Ah c'est là. Ah donc c'est carrément un territoire à moi. Donc il doit y avoir ma culture d'ailleurs. Ombrienne. C'est ça. Bon. Là, ça vaudrait la peine que je les attaque, sauf s'ils se renforcent. Ils vont probablement se renforcer, mais... J'ai envie de tenter de faire tomber le siège. Oh, oh non, on gagnait. Oh là là, on leur a mis le pâté sur le moral. Mais ça n'aura pas été suffisant. Et je peux pas faire sortir mes bateaux. Oh, mais je peux aller les siéger là-bas, moi. Ah non, je peux pas. <rire> j'ai eu beaucoup d'espoir pendant un instant et puis après, j'ai su que non, en fait, je pouvais pas. Si je perds ma capitale, je vais être bien mal, moi. Même si les conséquences économiques sont moins importantes. L'Autriche elle fait un peu n'importe quoi Il y a des gros paquets par là On... Oh ils ont Non ils ont... ils ont lâché le siège Mais qu'est-ce que c'était ça Alors le truc c'est qu'ils sont juste à côté On va aller taper ceux là-bas Hop changement de plan Non Ils ont encore eu le temps de rejoindre on a fait plus de dégâts, sauf si je me suis trompé de trop côté en regardant. Alors... Rome est perdue, alors que l'ennemi s'apprête à arrêter le pape, on lui, on lui rappelle à fort propos le passego di Borgio. Un passage surélevé et fortifié reliant la cité du Vatican et le château Saint-Ange. De nombreux papes l'ont utilisé pour fuir le danger et c'est dormi à plus d'eux d'envisager de l'utiliser pour fuir le Saint-Siège. Euh, on va perdre un peu de prestige et pas prendre le risque de voir le pape mourir. Je ne sais pas ce que ça aurait comme conséquence, mais peut-être des malus importants. J'essaye de reprendre mes provinces mais c'est un peu compliqué avec tout le monde. Oh oh toi, toi, toi, toi. Oh, je l'ai pas chopé. Il me reste plus qu'à reprendre mes propres territoires. Hein. Je pense que mes bateaux sont cloués au sol vu la puissance de feu qu'ont mes enfin, la puissance de, ouais, de feu naval contre mes adversaires. Est-ce que les Ottomans viennent de déclarer la guerre à la Serbie, c'est tout Ok. J'ai eu très peur, mais ça ne concerne pas notre allié, la Hongrie. Ce serait bien embêté de prendre un a... une attaque, je pense. C'est vrai que j'ai Avignon là-bas. Ça se bat, le Brandebourg va perdre. Il a perdu. Aragon est en train de venir droit vers mes troupes, on dirait. Oh non, il est chop rempliez vous tous mes chevaux en plus. Ouh là, il faut un truc trop bizarre. Hop, il me dit simple, ça, ça augmente mon truc sur le pape, mais c'est faux. Alors, euh, je peux monter de trucs. Euh, production, ça augmenterait de la production en fait. Et modif lié à la réforme, modif de production. Plus 10% de production, Oh, c'est pas si mal. Corruption annuelle, ça m'intéresse pas tellement. Ça coûte juste des sous de la stabilité, oh, franchement, tradition terrestre annuelle et loyauté des nobles, pourquoi pas. Ou alors les marchands, on va prendre les nobles. Euh, on a 42% du pays, c'est pas mal. Ils stabilise à combien eux À 58 justement. J'aimerais que l'éclair monte un peu plus haut mais je sais pas trop comment arranger ça. Euh qui est-ce qu'on va prendre Réputation. Non on va prendre personne parce que j'ai pas de sous en ce moment. Euh y a pas vraiment de bon commandant. Oh il est chouette lui grâce aux 10 de, de trucs que j'ai de 10 de tradition terrestre que j'ai gagné ou alors parce que j'ai le bonus plus 50% de tradition terrestre lors des batailles ah, mais là m'a filé des sous merci à eux on, on perd large mais je pense que c'est parce qu'on a plus mais personne n'a istrie non on a perdu istrie Pas oh, malin ça franchement on a le siège de rome oui alors, moi je dis, on va chasser ceux-là. On a un 2 étoiles. Des bons bonus en morale. Hop, on les a chassés. Ah, ils sont 23 quand même. On va rester sur place et voir si ils décide de m'attaquer ou pas. On dirait que non. Bonjour, Vénitien. Ouh, ça va taper. On a perdu le siège de Avignon. On risque de reperdre le siège de Rome. Euh, capacité de siège pour l'instant. Euh mince Je voulais mettre défense d'effort Oh yo yo Je le dis mais je le fais pas. Alors... Toi... Tu dégages, je te rappelle... Que tu n'as rien à faire... Sur la pointe... De... Ouh, popo Enfin où, popo On est encore beaucoup plus nombreux, on a un général et tout mais... Ils sont quand même un peu trop. J'aurais dû couper mes troupes pas en deux. Je sais pas exactement où il va... De toute façon, on va rassembler toutes nos troupes. Récolte abondante. J'espère que le pape est plus à Rome. Ah, ils vont aller se cacher là-bas. Bon. Tant pis. Oh, 12, 12 cas autrichiens qui font des, des occupations un peu dans un dans des coins paumés. C'est dommage. Je me bats comme un petit diable pour leur sauver la mise, mais... C'est bien compliqué. Ça va se terminer en paix blanche, cette affaire. Il y a beaucoup trop de monde. Oh oh! Non, m'attaquez pas. Ils m'attaquent, ils vont perdre. Non, non, non, non, non, non, non. Ah, il y en a, ils sont décidés à partir. Ok, bon, on va se battre pendant ce temps-là. Hop, hop, gagner, gagner, gagner. On va peut-être gagner quand même. Ah, c'est chaud, c'est chaud. On a plus suffisamment de monde sur le front. Dommage. Je n'aurais pas sauvé une fois de plus le siège de Rome. Alors, vous, je ne sais pas si c'est le plus futé à faire. Euh, continuez à développer des racines Celle-là. C'est une autre province à moi depuis le début. J'ai fait un autre emprunt. J'ai plus de troupes. J'ai moins 44 de score, moi. Oh yo yo. J'ai des revendications sur Venise, mais on est en. Enfin j'ai un réseau d'espionnage sur Venise, mais on est en guerre, donc euh, pas utile. Hop, on se replie. On a reperdu Rome. Heureusement bon, j'ai pas à nouveau l'événement. Hein. Faites faire le pape. Au moins je peux pas être excommunié -ex hein, en étant le pape. <rire> Maintenant que j'y réfléchis. Ce serait bien qu'il gagne des sièges. Ce serait bien qu'il gagne sur Venise. Ah, gêne à lâcher l'affaire. Et on est à 0. Moi, je peux reprendre Rome une fois de plus, mais... Il y a un moment où j'aurais plus de... Là, j'ai plus de... Oh, 15 Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, non, non, non, mais... Rêvez pas, faut que je me rende, là. Suggérer une offre. Oh, il faudrait, il faudrait que je cède ça, là. À Venise, je pense. Bon, on va... On va payer cher pour limiter L'agitation Raguse, Abruz, Urbino le Toutes les provinces siégées Elles sont assez Assez agitées elles sont tellement de surprises Bon ce serait bien qu'ils fassent La paix Oh ça se bat et on gagne Peut-être une occasion Ça va peut-être pas durer longtemps par contre j'ai cru qu'on avait 50%. <rire> non, on a juste 5%. Et là, perdant d'influence. On va se grouper à eux. S'ils se groupent pas à moi. Est-ce qu'ils sont vraiment 2000 Parce que. Ouais, et non, ils sont vraiment 2. Dans ce cas-là, on va quand même. Ah ah Soit ils se replient, soit ils, ouais, ils, sont... ils sont fait massacrer. Je lutte pas contre 42 bateaux vénitiens, moi. Quand il y en a deux, je dis pas. Là, j'y vais le 11 et là, j'y vais le 8. C'est mieux le 8. J'ai plus que 13 000 hommes. On n'a pas l'objectif de guerre, donc là, on perd. Je comprends pas tellement ce qui fait à l'IA déclarer des guerres alors qu'elle peut pas... La... Enfin... Comment elle veut qu'on la gagne exactement On est séparés, ils sont au milieu de nous Et ils sont au moins aussi nombreux Qu'est-ce qu'ils veulent qu'il se passe exactement Je vais reprendre Rome moi mais... On sera pas forcément tellement avantagé. Par la prise de Rome Voilà on a repris Rome On a regagné un peu de score de guerre J'imagine que moi je suis moins bas maintenant Je suis toujours à moins 44 Ok euh, euh, ben, ben, ben, ben, J'y crois pas Ils vont reprendre Rome direct J'ai perdu un commandant moi Toujours un Est-ce que je, je suis à moins 43 Maintenant il demanderait moins Il demanderait juste ma province euh, Côtière Pff. Si je me rendais, je pense que l'Autriche pourrait gagner. On est à 8, c'est pas si mal. Est-ce que je prends 3 mercenaires pour euh, gagner la bataille Peut-être. Ah, sauf qu'il y a l'Aragon qui est en train d'arriver. Oh, si jamais on fait la paix avant qu'il re Rome, on est bien. J'aimerais qu'on monte à 10, histoire que l'Autriche puisse demander quelques trucs et qu'elle soit contente. Hop, c'est bon, on est à 10. C'est quand ils veulent. Hein. Là, ils peuvent faire une paix. En plus, ils sont épuisés, Venise. Hop, hop. Et, euh, on a perdu une autre bataille auquel je n'ai pas pu participer. Venise, cette Istrie à Autriche. Pff, tout ça pour ça. Ah oh là là là là. J'ai ruiné mes réserves pour eux et pris une expansion telle que je vais devoir euh, garder mes troupes pour éviter d'avoir des hérétiques. Les guerres d'Italie c'est fini. Je sais pas ce qui s'est passé du coup. Bon, on doit plus avoir le bonus. On aidait on l'Autriche à faire ses guerres d'Italie, donc euh, ça devait servir. Euh, moins d'impôts. Ce sera le prix à payer pour une lourde sur-expansion. Ah, je suis passé en rouge. Il me dit développe ta province, non de lion. Euh, tu ne peux pas développer tes racines. Voilà, on a des séparatistes minces sur la province limitrophes, sur la côte euh, Là on, rit, on est rivaux, ils ne me donneront pas l'accès. vérifier quand même, mais... Action pontificale, excommunier. Eh, hé eh, hé eh, hé eh, hé, eh, eh, qui est-ce qu'on excommunie Sienne, je peux pas Ah, il faut que ce truc-là soit bas. Je peux excommunier Luc Venise peut-être Yeah Hop Vilains hérétiques Aïe aïe aïe aïe Ça pique un peu J'ai perdu J'ai perdu J'aurais dû renforcer mes troupes en fait et m'assurer que les troupes dans le bateau étaient pleinement chargées parce que j'ai beau avoir plein de. Ah, bon, Je suis obligé de débarquer maintenant 9 sur 5. Bon, alors on peut mettre tout le monde dans, le, dans, le, dans le, nos bateaux. Pas très bon signe. Ça va me prendre un siècle pour euh, virer toute cette euh, surexpansion. Oh, yeah, ils sont passés au suivant. <rire> J'aimerais bien que la Dalmatie se libère. Cela change tout. En effet, cela change tout. Ça a paru en Castille. Nos fameux ennemis. Oh, le Portugal a pris un bon morceau de territoire. Partagé avec ta filette, le Maroc. On a des hérétiques vaudois. Et moi, je suis passé de l'autre côté. Et ils sont. Beaucoup trop nombreux. Nom de Dieu. Quelle armée de mercenaires il va me falloir pour écraser tout ça. Euh... La vénération des reliques. On va baisser ben ça. Hop. Il y a encore euh, la masse de provinces révoltantes. Non, au moins c'est toutes mes provinces. Qui se sont révoltés, j'imagine. Euh... Attends, c'est pour 7 d'infanterie, ça Oh là là Ils se vont payer à prix d'or les mercenaires. C'est carrément ça, compagnie franche. On peut pas les fusionner Euh, prestige annuel Jusqu'à la mort de puce Ou des points des points. Ah mince On peut pas fusionner les compagnies de mercenaires et les autres Ils ont changé le système des mercenaires Et on a 14 000 hommes de réserve On est 19, ils sont 29 Comment vous dire que je le sens pas très bien À la limite ce qu'on peut faire c'est Payer cher la tech Mais ça devrait me permettre d'avoir Des nouveaux troupes des nouvelles troupes. Hop, plus un missionnaire. Bon, du coup, faut que je remonte mon moral. Trahison ou pas, ils paieront. Non, on va on va rien faire. J'ai pas vassalisé sienne. L'Autriche est pas suffisamment fatiguée pour pas les soutenir. -à moi, ils m'ont épuisé en amenant l'Espagne et tout chez moi. Mais eux. Ils vont très bien Ah les séparatistes d'almat ont changé de province Il va falloir que j'aille m'en occuper On aime un peu la Hongrie en fait Alors c'est un peu chaud ça Ils ont pas de commandant heureusement Ah ah ah c'est bon Est-ce que les mercenaires coûtent encore la blinde à financer Compagnie mercenaire 1 Non elle ne coûte plus très cher, il coûte cher à l'achat et après ça va. C'est la compagnie mercenaire qui est pas à passer. Ils ont des réserves, on va les garder pour l'instant. Ils me serviront vu que je n'ai pas de réserve. J'ai fait trois emprunts également. Euh, ça s'est calmé dans le pays, donc on va limiter les coups. Bon, bon, bon. J'aurais peut-être pas le temps de faire un épisode très long euh, aujourd'hui. Donc on verra, on verra, on verra. Euh, ne payons personne, contentons-nous de rembourser à grands pas nos emprunts. Je, je Ce truc-là, il est chouette, mais en même temps, euh, qu'est-ce que moi ça m'impacte Rien du tout, c'est pas très drôle de choisir euh, pour rien. Alors Hongrie a revendiqué chez moi et elle va manger le reste de la botte. Bah sauf si j'ai la France. Défenseur face à Hongrie dans la conquête hongroise de. Oh d'accord. Et ils croient qu'ils vont gagner ou quoi. Peut-être, ils sont peut-être un peu foufou. La Hongrie toute seule, je la vois mal faire quoi que ce soit. Oh Ah j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû. Je peux peut-être annuler le bâtiment d'ailleurs. Ça va me rapporter tous les sous, j'espère. Oh, j'ai l'impression. Faut que je rembourse mes emprunts d'abord, moi, avant de faire des bâtiments. Ah. La France a lâché l'affaire. Ou alors... Euh, ah non, Luc a lâché l'affaire. Euh Oui, allez-y. Ils sont en guerre contre Aragon, Navarre et tout le tralala. Ils sont allés à Tafilette, je pense. C'est une guerre pour... Euh, la Sacassie, la Conquête Castillane de, Tsa de Salé. C'est une province là, Salé. Je crois. C'est là. Hop. Rapport financier remboursé. Alors l'Empire. Ça s'est un peu calmé. L'autorité impériale continue à monter. Hein. C'est pas très très bien. Oh, pour un point de stabilité et du prestige. J'ai envie de louer ses services. Mais c'est vrai que je dois prendre un nouveau emprunt. Et que ça ne me suffira pas pour rembourser le suivant. Alors, on a des points sur Luc. On peut revendiquer Florence. Ensuite, Sienne. Ah, il y a toujours l'Autriche pour le soutenir. Ça m'arrange tellement pas. Et en même temps, qu'est-ce que j'y peux Pas grand-chose. La Hongrie s'est dépêchée de manger ses voisins des Balkans. Peut-être pour empêcher les Ottomans de les manger. Donc du coup, maintenant frontière avec les ottomans, il y a moi, la Hongrie et Venise et c'est tout. Trois pays catholiques, chrétiens et particulièrement catholiques qui s'assurent de convertir les provinces euh, qu'ils occupent.